Bonjour, c'est Camille Biambou Junior, donc, euh, étudiant à l'Institut National de Sciences de Sciences euh, Aujourd'hui, on va faire ce qu'on appelle déterminer le ou les niveaux de tâches en recherche opérationnelle. Donc, ça c'est pour les cycles BTS, donc ceux qui font recherche opérationnelle. Donc, déjà, euh, il faut savoir qu'en recherche opérationnelle, vous tracer un graphique, donc avec la méthode perte ou la méthode des, euh, des METRA, donc potentiel METRA, donc la méthode française ou la méthode anglaise qui est la méthode PERTE, il faut d'abord déterminer les niveaux de tâches. Donc je parle déjà donc, à des personnes donc, qui, euh, qui savent déjà voilà de quoi on parle. Donc nous parlons là de la recherche opérationnelle et en recherche opérationnelle, il faut déterminer les niveaux de tâches avant de tracer le graphique. Donc le graphe, c'est un graphe soit tracé avec la méthode perte donc anglaise ou un graphe tracé avec la méthode des euh, métra potentiels métra la méthode française donc voilà il y a une méthode pour déterminer les niveaux de tâche un peu plus simple bon très simple même voilà qui a une méthode voilà que j'ai découvert aussi donc je voudrais partager cette méthode avec vous ce n'est pas ici une occasion de traiter tous les exercices mais nous allons juste voilà euh, rendre, On va dire, cet exercice ici avec les tâches, donc ici nous avons euh, les tâches, je vais l'exercice nous avons ici, ici ce sont des tâches, donc ça ce sont les tâches, ici on va mettre les tâches antérieures, donc les tâches ici, les tâches antérieures, ok? Donc la tâche A n'a besoin d'aucune tâche, la tâche B a besoin de A, voilà je vais remplir un peu rapidement, la tâche B a besoin de C, E a besoin de d. F a besoin de C Donc là, nous ne faisons pas encore l'exercice Je complète juste le tableau Ok, donc G a besoin de F H a besoin de C Et I, H J a besoin de I K a besoin de E Et J L a besoin de K Et J Et N M a besoin de L N a besoin de de KJ, ici, et on a O qui a besoin de P, et on a P qui a besoin de M, N et O. Donc, j'ai complété comme ça le tableau. Voilà, ici sont les tâches précédentes, donc ça sont les tâches précédentes. Ici, on a les tâches antérieures. Ok? Donc comment déterminer le niveau des tâches Le niveau des tâches c'est simplement les niveaux, les tâches, c'est déterminer le, les, les tâches qui viendront avant et les tâches qui viendront après. Ok Donc on détermine les, les, les tâches qui viendront avant et les tâches qui viendront après. Donc comment déterminer Et je dis ici, ici il n'y a rien. Donc comment déterminer le niveau des, des tâches Comment savoir combien de tâches on a dans notre graphique donc, il y a une méthode qu'on a vue avec le professeur il fallait mettre des croix au fur et à mesure pour éliminer. Voilà, j'ai trouvé cette méthode un peu euh, très euh, fatigante. Donc, voilà, il y a une méthode beaucoup plus facile pour déterminer le niveau des tâches. Qu'est-ce qu'on va faire On va simplement éliminer. En fait, on procède également, c'est de la même manière. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer Les tâches commencent au niveau 0, tâches de niveau 0 jusqu'à tâche N. Donc, on va faire en réalité une tâche de niveau 0. Est une tâche qui n'a pas de précédent. Et qui n'a pas de tâche antérieure, désolé. Une tâche de niveau 0, donc les tâches de niveau 0 sont des tâches qui n'ont pas de tâche antérieure. Tâches de niveau 0 sont des tâches qui n'ont pas de tâche antérieure, au fur et à mesure. Donc regardez ce qu'on va faire. La tâche, quelle est la tâche Je vais mettre X0 ici, pour dire tâche de niveau 0. Quelles sont les tâches de niveau 0 On a. A, plus que A n'a pas de tâche antérieure, remarquez, A n'a pas de tâche antérieure, donc A est une tâche de niveau 0, donc une place A ici. A donc est la tâche de niveau 0, et je fais comme si je barrais, il n'y a plus d'autres tâches après la tâche A. Ok Donc la tâche A est la tâche de niveau 0. Maintenant, donc on vient ici, si après, euh, après avoir mis tâche A, tâche de niveau 0, on vient poser la question... Dans, la, dans les tâches antérieures Ici, on vient supprimer ensuite Les Donc, tous les toutes les tâches A Donc, je viens Je supprime A, n'est-ce pas Je regarde encore Est-ce qu'il y a A quelque part Il n'y a plus A Vu que, je reviens encore au génie C'est parce qu'on a mis ici La tâche A et la tâche de niveau 0 Donc, on vient dans les tâches antérieures Et on supprime toutes les tâches A ensuite Donc, on a supprimé après avoir fait ça, on revient maintenant, on dit, on met ici, ça c'est X1. OK? Donc, après la tâche de niveau 0, là, on la tâche niveau 1, quelle est la tâche qui n'a plus de précédent? On regarde ici, B, regardez. B on regarde, on a supprimé A, donc B n'a plus de. Eh, B n'a plus de tâche antérieure. OK? B n'a plus de tâches antérieures, puisqu'on a supprimé la tâche A. Est-ce qu'il y a encore une autre tâche Non, il n'y en a plus. Donc, ça veut dire cela veut dire que B est, la tâche de niveau, B est la tâche de niveau 1. Donc, j'espère que vous suivez. B est la tâche de niveau 1. Après, comme B est la tâche de niveau 1, on sait qu'il n'y a plus de tâches qu'on va mettre à part ça, n'est-ce pas B est la tâche de niveau 1. Alors, on revient poser la question ici. On revient ici, dans la tâche B précédente, on supprime B. Vous voyez comment je procède Je supprime B. Je supprime, je vois encore B où B encore là. Je supprime B. Ok Donc, je supprime B. N'est-ce pas Après, je reviens ici, je pose maintenant la question. Quelles sont les tâches qui n'ont plus les précédentes Qui n'ont plus les tâches antérieures des autres Quelles sont les tâches qui n'ont plus les tâches antérieures Après avoir supprimé B, je regarde de supprimer C n'a plus de tâches antérieures qui encore vous voyez O, o aussi n'a plus de tâches antérieures puisque on n'a qu'une seule une seule tâche une seule tâche donc C et O sont les tâches de niveau o. tâche de niveau 2 donc X2 on met C et O C O donc vous voyez c'est simple C O elle attache le niveau 2, n'est-ce pas Comme on a C et O également, on vient maintenant, ici, on supprime C. On supprime C, Ouais, Il y a C O, il y a C ici, il y a C là, il y a C là, il y a encore C O. Il n'y a plus de C. On prend également O, on supprime O. O est O, O est ici en bas. Ok. Vu qu'on a supprimé, ici, on a C était ici, on est venu le supprimer dans les tâches antérieures. On repose la question maintenant qu'on a supprimé notre CO, quelles sont les tâches qui n'ont plus d'air précédentes On regarde. On a supprimé C. Regardez. D. Là où on a supprimé C, D n'a plus, plus de tâches antérieures. F aussi n'a plus de tâches antérieures. Puisqu'on a supprimé C, A. On est là aussi. H aussi n'a plus de tâches antérieures. Voilà. On a supprimé encore C. Là où on a supprimé O, vous voyez, il y a toujours les tâches antérieures. N'est-ce pas Donc, la tâche des niveaux 3, c'est C, F et H. Donc, X3, tâche de niveau 3, tâche de niveau 3, c'est, voyez bien, D, F et H. OK. D, F et H, et vous faites la même chose. On vient dans les tâches antérieures, on supprime d'abord D, on supprime tous les D, on supprime D, D encore où, il n'y a plus de D, on supprime F, F, F encore où, il n'y a plus de F, on supprime H, H est là, H est encore où, et il n'y a plus de H. Maintenant, on revient poser la question, quelles sont les tâches qui n'ont plus de tâches antérieures On a supprimé D, là où on a supprimé D, c'est à E. e n'a plus de tâches antérieures, non Elle va faire partie des tâches de X4, tâches de niveau 4. Vous voyez que c'est simple. Bon, j'ai oublié du baril, c'est pour dire qu'il n'y a plus autre chose. Donc, vous voyez qu'il y a E qui n'a plus de tâches antérieures. On a encore supprimé D où Il n'y avait plus. On a supprimé F. G, vous voyez que G n'a que F, donc elle n'a plus de tâches antérieures. Hein vous venez encore, vous voyez où là F, il n'y a plus de F. On a supprimé aussi H. H est où Ah, vous voyez H, la tâche qui n'avait que H pour tâche antérieure donc, ce sont des tâches qu'on a supprimées. Voilà, donc ça fait... Donc, les tâches de niveau 4, il y a E, G et I. E, G et I. Vous voyez En fait, c'est aussi simple que ça. Vous venez dans les tâches antérieures, vous supprimez tous les E, J et I. Ensuite, vous regardez dans vos tâches, quelles sont les tâches qui n'ont plus des tâches antérieures à la suite. Donc, on supprime E, E et O. Je viens ici, E est là dans la tâche K, je supprime E encore où, est-ce qu'il y a encore le E, vous voyez, il n'y a plus, je prends J, J est où, J encore, J est là, je supprime, J encore et où, LG plutôt, J encore et où, il n'y a plus les G, je viens supprimer I, I est là, dans la tâche I, je supprime I, I encore, est-ce qu'il y a encore les I, non. Vous voyez bien qu'on a supprimé ces tâches antérieures là, et quand on y voit, il y a E, on a supprimé, E et G, E et G sont là la tâche K, elle n'a plus de tâche antérieure. Donc, elle fait partie déjà de la tâche X5. Donc, il y a déjà hein, E et dedans de là. On sait déjà que E est dedans. Il y a encore, on a supprimé I, I aussi. J n'a plus de tâche antérieure qu'on a supprimé I. Alors, fait partie de cette tâche. De cette, euh, de la tâche de niveau 5. Donc, on a I et K qui font partie de la tâche de niveau 5. Donc, I, K, tâche de niveau 5. Et vous voyez que ça continue donc vous continuez là comme ça vous continuez pour terminer ça donc on va pas faire une longue vidéo 10 minutes c'est assez si ça fait 10 minutes donc je vais terminer ça vous supprimez ensuite, ensuite i et k aussi jusqu'à jusqu ce que tous les précédents soient jusqu'à ce que toutes les tâches antérieures soient terminées donc i et k i et où je vais regarder s'il y, y en a pas encore supprimé S'il vous plaît, désolé, là où il y a la tâche, on a supprimé la tâche I, c'est la tâche J, qui est une tâche, ce n'est pas I. Donc, on s'est trompé. C'est J et K. Donc, vous avez bien vu, J et K. Ok. Après J et K, donc on supprime J et K. J est où Je regarde dans quelle tâche J, c'est où J est là. On a J, ici. Je supprime J, je supprime encore J là. Voilà, il y a encore J où Il n'y a plus. Je supprime encore K. K est là. Donc on a la tâche L et N. L et N. X, tâche de niveau 6. Donc L, L et N. L, N, tâche de niveau 6. Et L, N, on la supprime. Je crois que on va supprimer ensuite la tâche là, ici. On vient, L et N sont où On a L là. On a encore L On n'a pas L l'autre part. On vient regarder maintenant dans le euh, N. On va supprimer n où On supprime N là. Vous voyez qu'on a supprimé N ici, mais il reste encore une tâche, donc elle ne fait pas partie des hein? tâches qui vont apparaître. Là, où on supprime et qu'il reste encore une tâche. Vous la vous laissez comme ça. Donc, on a supprimé L ici. Donc, la seule tâche de niveau 6, c'est L le niveau 7, plutôt. La seule tâche de niveau 7, c'est... M, parce que M n'a plus les précédents qu'on a supprimés, mais quand on a supprimé ici, M, il y avait encore le précédents M. Ok, Donc ensuite, on termine avec la tâche de niveau 8. C'est la tâche de niveau 8 où on nous dit on va supprimer maintenant le M. Donc on a mis M, on supprime M. N est où On supprime M ici. Où est-ce qu'on a supprimé M maintenant Il n'y a plus de tâches précédentes. Donc la tâche 8, donc X8, je vais mettre ça ici. X8 est la tâche. P. Donc X8, cache le niveau 8, c'est la cache P. Ok Donc j'espère que ça va vous aider, que vous allez bien euh, euh, visualiser la vidéo, voilà, au cours de votre, euh, voilà, vos séances de, de, de, de travaux, voilà, personnel Donc écrivez-moi en commentaire, essayez de faire les commentaires et envoyez-moi si ça vous a aidé ou pas. Donc voilà, pour ceux qui passent sur les caisses, portez-vous bien et bonne journée